Qu'est-ce qu'un bon verre de lunettes Ah, la grande question. Euh, alors, tout d'abord, bonjour. Euh, on va essayer de voir ensemble ce qu'est qu un bon verre de lunettes. Alors, tout d'abord, il faut déterminer euh, vos besoins. Vos besoins et vos envies euh, par rapport à, à vos nouvelles lunettes. Euh, parce que dans les verres, bah, on peut avoir des verres blancs, des verres teintés, légèrement teintés, qui font ce soleil. Euh, avec un traitement anti-reflet et dans les traitements anti-reflet il y en a plusieurs types euh, qui se nettoient beaucoup plus facilement qui sont plus résistants à la rayure avec euh, un anti-lumière bleue euh, dans, dans les verres après on va parler des géométries de verres qui sont complètement différentes et tout ça, ça vous ouais, malheureusement vous n'y connaissez rien euh, et c'est donc à l'opticien de déterminer euh, ce qui va être le meilleur verre alors le meilleur verre euh, c'est le verre qui vous correspond qui répond à vos besoins tout simplement parce qu'il y a des options qui vous seront peut-être complètement inutiles, d'autres euh, qui, au contraire, vous seront indispensables, et tout ça, il faut pouvoir le déterminer. Et tout ça, ça passe évidemment par euh, une découverte de vos besoins. Il faut qu'on discute ensemble. Il faut qu'on discute de telle manière à... Euh, Est-ce qu'on vous propose non pas des options euh, qui sont euh, inutiles pour vous, vraiment, mais des options donc vous avez besoin, qui répondent à un besoin que vous avez. Si vous travaillez dans un environnement sale, si vous travaillez dans un, un environnement poussiéreux, si au contraire vous êtes tout le temps sur écran, si, enfin, il y a plein plein plein de choses, et ça n'a pas que le travail, il y a aussi vos loisirs et les attentes que vous avez. Mais tout ça, ça va aussi dans une globalité avec votre monture. Parce que des amincissements éventuels, euh, où les différents types de géométrie vont aussi dépendre de la monture et, euh, et de vous, et de votre port de tête et de plein de choses. Donc, pour le mieux, il faut que euh, votre opticien euh, discute avec vous et comprenne ce dont vous avez besoin, envie et comment vous vivez. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atoll à Istres. Allez, au revoir.